Bonsoir à tous, bonjour à tous. Donc je voulais parler euh, dans cette vidéo des, des, des CD vacantistes, de démontrer argument à l'appui que c'est une position euh, intenable, car je constate que pas mal de, de personnes de la dissidence sont CD vacantistes. Et je ne voudrais pas euh, que les âmes soient égarées dans des voies sans issue. Alors, euh, argument contre le, les CD-Vacantistes, donc je vais synthétiser un peu cet article euh, euh, sur le site jésumarie.free.fr, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Donc le premier argument qui m'a fait un peu sourire, c'est que les CD-Vacantistes ne font aucun miracle pour prouver leur doctrine. Euh, effectivement, euh, si les CD-vacantistes étaient soutenus par Dieu, il serait de la plus haute importance de les doter du charisme des miracles, car selon saint Thomas d'Aquin, les miracles ont pour but de prouver la véracité de la doctrine de celui qui opère ces miracles. Euh, effectivement, on peut se poser la question pourquoi les CD-vacantistes ne font aucun miracle, alors que... Nous, nous avons euh, Lourdes, nous avons euh, le Saint Padre Pio. Alors aussi, le, le CD Vacantiste a été condamné par Pi9 euh, dans l'encyclique Etsy euh, Multa Lugtuosa. Euh, en fait, euh, renier un concile, c'est en fait euh, pécher contre l'Esprit Saint. Alors, le, le péché contre l'Esprit-Saint, c'est un des plus graves péchés, puisque euh, Jésus nous dit qu'il n'est pas pardonnable. C'est-à-dire que... Oui, enfin, on ne peut pas pardonner ce péché. Sauf, bien sûr, si on, si on se convertit. Hein, mais si on... Voilà, il faut... Euh, c'est donc l'indéfectibilité même de l'Église... Que les va des vacantistes nient. Il blasphème lorsqu'il proclame son anéantissement dans le monde entier, pour en déduire que sa tête visible et ses évêques lui ont manqué. Euh, donc, effectivement, on peut se poser aussi les, des questions comme. Euh, dans quel document du magistère de l'église catholique est-il enseigné que l'église hiérarchique, donc l'ensemble de tous les évêques de la planète unie et soumis au Saint-Père, va apostasier la vraie foi catholique à une certaine époque Dans quel document le magistère de l'église enseigne-t-il enseigne que l'abomination de la de désolation ou l'abomination dans le temple saint de Dieu dont parle la Bible est de l'apostasie de tous les évêques catholiques, l'évêque de Rome étant inclus Euh, oui, c'est sinon je, je pense que si on a... si l'Église euh, aurait été aurait été confrontée à, à, à ce problème du CD Vacantis, je pense que Dieu nous, nous aurait prévenus. Euh, que ce soit par le magistère ou par des prophètes or moi qui ai, qui ai, étudié, qui ai beaucoup étudié les, les, les prophéties contemporaines aucun prophète ne parle du CD Vacantiste tous les prophètes sont, euh, sont Vatican II genre. ça devrait poser des questions quand même au CD Vacantiste euh alors moi je pense que l'abomination de la désolation, ce sera quand, quand les églises seront fermées en fait, euh, pendant la persécution du, de, de l'antéchrist. Je pense que ce sera... Euh, peut-être même qu'un faux prophète s'installera sur la chair de pierre. Mais en tout cas, euh, je pense que l'abomination de la désolation, c'est... en fait il n'y aura plus d'eucharistie, je pense... Il y aura, je pense, une, euh, une religion de substitution. Mais ce sera très temporaire, le, le temps de, de la persécution de, de l'antéchrist. Et, euh, La théologie catholique n'a jamais enseigné que l'église allait connaître la défaite et se transformer en prédicateur de l'erreur pour les hommes de bonne volonté durant une période de son histoire. Euh... Une crise est possible, pas la chute de tous les évêques avec le pape. Hein? Effectivement. Euh, je pense que les CD-Vacantistes doivent, doivent, doivent faire preuve d'humilité. Et ils devraient se dire que tel texte me semble hérétique, mais comme il est professé par le pape et tous les évêques, c'est que je dois me tromper et que le vrai sens de ce texte est à trouver dans le magistère de l'église. Euh, effectivement, tout texte ambigu trouve son sens réel dans la théologie catholique antérieure. Euh, je pense que les, le Concile Vatican II mérite explication, effectivement. Mais je pense que ce sera l'objet d'un Concile Vatican III, par exemple. Hein. Ou quand les théologiens auront, euh, auront réfléchi sur... Euh, sur certaines questions. Euh, alors, autre objection, donc euh, décidée vacantiste, au Portugal, le dogme de la foi sera préservé. Mais le, le, le, le, le hic, c'est que l'Église du, du Portugal n'affiche aucune différence substantielle avec les églises catholiques des autres pays de la planète. Alors, autre objection des CD Vacantistes, les CD Vacantistes citent souvent la phrase issue du secret de la salette, Rome perdra la foi. Euh, mais Rome ne désigne pas toute l'Église enseignante, mais seulement le Saint-Père. Euh, certains grands théologiens comme Saint Robert Bellarmin... Caillétan, estime possible qu'un antipape occupe pour un temps court et limité, quelques années seulement, le Saint-Siège. Et c'est ce que je crois aussi, ce sera le faux prophète. Prédit dans le livre de l'Apocalypse, hein, qui siégera sur le trône de, de Saint-Pierre, hein, en, en tant que faux pape, en fait, anti-pape, pendant la, pendant la et ce sera concomitant au règne de l'antéchrist. Hein. Mais aucun théologien catholique enseigne la possibilité d'une succession de plusieurs anti-papes pour une durée de plus de 50 ans, c'est-à-dire euh, de Jean 23 à Benoît 16. Même pas François. Croire cela est parfaitement anticatholique, contraire à la foi catholique romaine. D'autre part, les apparitions telles que la salette n'appartiennent pas au dépôt de la foi et il est contraire à la foi catholique de leur donner l'importance que leur donnent les CD vacantistes. Euh, on ne doit pas se conduire pour ce qui regarde le salut en se fondant sur des apparitions postérieures à la mort du dernier des douze apôtres. Le faire est rompre avec les usages habituels des catholiques depuis 2000 ans. Alors, les CD refusent de croire à la stabilité de l'église catholique romaine. Donc effectivement, il y, y a une stabilité historique. Hein. L'Église catholique est la plus vieille institution du monde, hein, près de plus de 2000 ans d'existence. De, euh, L'Église catholique euh, a une stabilité doctrinale, quoi qu'en qu pensent les, les CD vacantistes. Et aussi, il faut savoir que les, même, enfin, même les CD vacantistes ne sont pas d'accord entre eux, donc il faudrait savoir. Hein. Euh, je pense que donc face à un texte ambigu, l'attitude catholique consiste à l'interpréter dans un sens catholique. Et, et je pense que effectivement certains passages du Concile Vatican II, certains passages des textes du Concile méritent explication effectivement. Mais euh, il faut savoir aussi que le génie de l'Église. Euh, Catholique et de s'adapter aux mutations de civilisation tout en préservant le dépôt divin de la révélation voilà ce que je peux vous dire euh... Euh... Je, je, vais, euh... je vais conclure en disant que les doctrines proposées dans les conciles œcum œcuméniques conciles ratifiés par le pape ne peuvent pas contenir d'hérésie. Les évêques de la planète ne peuvent pas, à un moment précis, tous professer une hérésie. Cela n'a jamais eu lieu et cela n'arrivera jamais. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.